Nous allons apprendre ensemble à poser une addition en colonne lorsqu'il y a une retenue. Observe tout d'abord cette opération 25 plus 15. Comme lorsque nous avions appris à poser l'addition en colonne, nous allons commencer par remplir un tableau de numération. D'un côté les unités, de l'autre les dizaines. Dans 25, le chiffre des unités est 5. Le chiffre des dizaines est 2. Je peux donc écrire 25 dans mon tableau. Je continue avec le nombre 15. Dans 15, le chiffre des unités est 5. Le chiffre des dizaines est 1. Même chose, je l'ajoute dans mon tableau. Les nombres sont ainsi bien alignés comme dans l'idée de la maison. Rappelle-toi, chacun son étage. Premier nombre tout en haut, deuxième nombre à l'étage du dessous. Nous pouvons maintenant retirer le tableau de numération, dessiner le trait qui signifie égal et rajouter le signe plus à côté du deuxième nombre. Nous allons maintenant nous occuper des unités. 5 plus 5. Dans 25, en effet, rappelle-toi, nous avons vu qu'il y avait 5 unités. Le chiffre des unités, c'est 5. Dans 15, le chiffre des unités, c'est aussi 5. Si je les regroupe, je forme une nouvelle dizaine. Une dizaine, si je remplis mon tableau de numération, voilà comment ça s'écrit. C'est 10. Mais dans mon opération posée en colonne, je n'ai pas le droit d'écrire un nombre plus grand que 9. 10, ça ne s'écrit pas dans une addition en colonne. Il faut donc que je trouve un autre moyen. Je vais répartir ce nombre 10 sur mes différentes colonnes. Rappelle-toi, dans 10, le chiffre des unités c'est 0. Je vais donc pouvoir écrire le 0 dans la colonne des unités. Il me reste à placer la dizaine restante et je vais l'écrire au-dessus, dans la colonne des dizaines, au-dessus du 2 et du 1. Je l'entoure pour ne pas l'oublier si je le souhaite. Je peux maintenant m'occuper du calcul des dizaines. Dans 25, le chiffre des dizaines est 2. Dans 15, le chiffre des dizaines, c'est 1. Si je regroupe mes dizaines, j'en ai 3. Mais je ne dois pas oublier la dizaine que j'ai créée tout à l'heure en regroupant toutes les unités. Je rajoute donc une dizaine et j'en obtiens 4. Je reviens maintenant à mon opération. Nous avions écrit le 0 des unités. Il me reste à calculer 2 plus 1 plus la retenue, le petit 1 entouré tout en haut. C'est égal à 4. Mon addition s'arrête là. Elle est égale à 40.